et qui est tout, je souhaite le meilleur pour elle. C'est sûr le meilleur en tout cas que Dieu fasse que... les, les, les ONG puissent nous aider, pour le corps de la petite et tout ça. Oui, la loi, lui, la loi est un peu dure. partout où je passe, où je travaille, les, les, toutes les femmes me viennent en aide. Franchement, elles m'aident, elles m'aident. Je n'ai pas dit, Partout, mais il y a les, il y a les mauvais et puis il y, a les, il y a les méchants. Donc on ne peut pas juger tout le monde, même vous. Excusez-moi du, du thème mais quand vont chez nous, ils sont plus à l'aise que quand nous, on est chez eux. Quand on est ici, on les respecte, on les prend comme des frères et tout ça mais par contre ici là non c'est pas intérêt ici ici en tout cas non. vraiment ici vous je je veux de l'aide sociale pour les enfants de l'aide sociale pour les enfants voilà je Bon, je suis venu pour travailler, pour traverser ici. Je pas, une amie, on est venu ici. Elle a dit, non, ici est bien, elle travaille ici. que ce qu on est ici pour partir en Europe, ça sera facile et tout ça. Donc, ça encouragé mon père, dit, ah, comme ici elle travaille pour partir en Europe, c'est facile. Non, pourquoi pas venir ici et puis partir, parce que je suis venu ici avec ma grande soeur. Et quand on est arrivé, celle, celle, celle qui est venue de elle, elle nous a escroqué notre agent de poche. Elle allait au Maroc avec. Et on avait fait euh, quelques. Une année après, j'ai pris la grossesse de ma fille. En tout cas, c'était un peu difficile et tout ça. Et ma soeur, elle, elle a traversé. Elle, elle est partie, je suis restée chez la fille avant que mon mari. Ça se fait, ils font venir des gens, ils prennent des argent et tout ça, ils les mettent dans le contrat. C'est parce que, puisque ici, pour sortir, c'est difficile, il faut avoir une pénalité. Il enfin, ne fait plus une pénalité, ou bien tu passes par. Ouais, alors qu'il y a d'autres ici qui veulent faire le commerce, aller encore du voir, venir, venir, mais qui n'ont pas les moyens. Qui ne peuvent pas. Donc ils se disent pourquoi pas traverser. Moi moins, là-bas, je ne peux pas avoir une meilleure vie. C'est ça, ça aussi qui pousse les gens aussi à aller prendre l'eau. Par exemple, regarde mon cas, ici, as fait 8 ans. Qui est celui-là je si rentre, il est avec quoi Rien. Je suis seul avec m'occuper de mes enfants. Quel avenir je vais leur apporter Qu'est-ce que je vais faire pour eux demain Je dois continuer, je dois avancer, m'occuper de ma famille. Le rêve c'est d'avoir une meilleure vie pour quitter ici-même. Moi, c'est M. Nueri Ange Vincent. Voilà, je suis le père Amael Alicia. Et deux enfants qui sont nés ici sur le sol tunisien. Alicia elle, elle est née en 2014, en février. Alicia va ici à l'école maintenant, dans une école tunisienne. Vu l'adaptation que les enfants sont nés ici, il est un peu difficile de s'intégrer. Pourtant, ils sont nés ici, ben, on a fait les extraits tunisiens. Les enfants vont à l'école tout et tout, mais l'intégration est un peu difficile. Donc, puisqu'ils sont déjà nés ici, donc, si bon, l'État tunisien pouvait un peu modifier le, le, le processus d'intégration vis-à-vis des, des étrangers, entre guillemets, bon, des subsahariens, ça serait aussi une très bonne initiative et une, une bonne chose. Parce que c'est cette terre-là qui les a vus naître, la deuxième génération, tu vois. Donc, il faut bien la construire. Nous, on se bat de nos côtés, on peut avoir tous tout les statuts. Mais il faut que pour les enfants, on ignore tout, donc on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain Ivoiriens ou Tunisiens, bon, ils sont déjà Ivoiriens, ça c'est sûr. Maintenant du, du côté de, de la Tunisie, ça c'est en, entre parenthèses, on ignore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien à l'horizon. Avec les, la Tunisie, l'état tunisien, il n'y a pas de garantie. C'est un peu dommage quoi, c'est un peu frustrant aussi. En même temps humiliant en, en, en il faut avoir une autre vision franchement il faut avoir une autre vision de la vie de comment prendre une, cette génération comment euh, essayer de rendre tout le monde stable parce que si les enfants sont stables nous les, les parents on est déjà contents moi devienne de deviennent quelqu'un dans la vie comme tout le monde, comme tous les enfants, et tous les enfants ont, ont droit à la réussite, ont droit au bonheur. Je suis Mahe, je suis Mahe, je suis Mahe, je elle a été Côte d'Ivoire, à Matawa, et elle a fait